maintenant je vais vous donner quelques indications sur la posture à adopter lorsque vous pratiquez la marche nordique ou les exercices de renforcement musculaire. ou Voici. Donc, Il faut être vigilant à avoir bien les deux jambes écartées à peu près à la largeur des épaules. Il faut pousser alors vous pouvez mettre vos bâtons devant, légèrement devant un tout petit peu plus large que les pieds il faut pousser sur vos pieds pour tendre vos genoux Ouvrir la cage thoracique, mettre vos épaules en arrière et surtout relâcher ensuite les épaules. Voilà. Il ne faut pas que vos épaules soient crispées, mais bien relâcher vers le bas. Et votre, le dessus de votre tête doit être bien dirigé vers le ciel pour que vous, vous, ayez, vous soyez bien aligné, que votre dos soit bien droit. Voilà. Alors en ce qui concerne la tenue en marche nordique, ce qu'on vous conseille c'est un petit cache-oreille avec son bonnet, les gants, le tour de cou qu'il soit polaire ou non, une veste où vous soyez bien à l'aise euh, avec en dessous petit pull, sous pull, t-shirt, t-shirt long, soyez à l'aise. Ensuite un petit jogging ou un legging euh, chaud. Soyez bien à l'aise, mobilité des jambes. Après ensuite, des chaussettes chaudes notamment, avec des chaussures bien adaptées, euh, vous permettant d'avoir un bon maintien du pied. Partant chose qu'on vous conseille, c'est plutôt un petit t-shirt ou un débardeur, avec un short, soyez bien à l'aise, euh, des chaussettes et toujours les chaussures avec le bon maintien du pied. N'oubliez pas la casquette et le chapeau, ainsi que les lunettes de soleil, questions techniques et ensuite on vous propose aussi par exemple de prendre peut-être un sac, un petit sac où vous êtes à l'aise, ça peut toujours être utile avec une barre céréale dedans, une barre céréale et surtout l'élément essentiel de l'eau, hydratez-vous bien lors de la pratique en marche nordique. Ouais. Concernant les bâtons de marche nordique, donc il faut en choisir un qui soit adapté, donc euh, il faut que le coude soit à 90 degrés donc pour les gantelés, il y a des indications dessus, R pour droite et L pour gauche. Et pour, pour les pointes, donc on, on l'enlève, on enlève l'embout sur un terrain mou et il faut les mettre sur terrain dur comme du béton.